Ouais, je viens ou quoi, tranquille ou quoi, bon, ouais tranquille. Alors là, nous venons d'assister à un match incroyable du Paris Saint-Germain. Et là, nous pouvons le dire que la Belgique ne peut rien contre tout ce qui est français. Que ce soit la nourriture, le sport, la littérature, la mode, tout ce que tu veux. On les broie dans tout. Là, ils nous ont envoyé un club belge. Ils sont venus en France, on leur a mis 4 buses à un tatin. Donc là, ce qu'on va leur proposer, c'est un itinéraire. Donc pour les Bois de Boulogne, de toute façon, il y a Herrera qui va les accompagner là-bas parce qu'il connaît les meilleurs endroits du Bois de Boulogne et ils vont pouvoir faire le catin là-bas comme ils veulent. Dans tous les cas, la Belgique, que ça soit en équipe nationale ou en club, on les fracasse. Vous avez pu le constater, aujourd'hui, ils sont venus au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes, 4 buts à 1, un match incroyable de Kylian Mbappé qui sort, je pense, après avoir eu une petite gêne. Mais dans tous les cas, Kylian Mbappé a fait ce qu'il fallait. Il a mis son petit doublé, il a fait briller. Votre Lionel Messi, donc là, tous ceux qui défendent Messi et qui disent que ouais, Messi, il est fort, mais voilà, il euh, n'y a pas les conditions, euh, ça fait longtemps, je sais pas quoi. Vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie et dire que Messi a réalisé un match exceptionnel, il a touché beaucoup de ballons, il a mis deux buts, dont un penalty et un but absolument magnifique, qui est bien sûr sur une passe de Kylian Mbappé. J'ai l'impression que Kylian Mbappé est là pour faire briller tout ce qui est genre meilleur que lui sur le papier. Tu vois ce que je veux dire Mais sur le terrain, Mbappé, il prouve qu'il est indispensable au Paris Saint-Germain. Donc s'il te plaît mon gars, prolonge. Dans tous les cas, aujourd'hui, ce que nous avons pu voir, c'est que le Paris Saint-Germain, même s'ils étaient déjà qualifiés, ils ont pu confirmer qu'ils voilà, avaient quand même un petit peu euh, des choses là où il fallait. Et ils ont mis quatre balles dans la tête à une équipe de Bruges qui était totalement, totalement incapable de réaliser quelques dangers et on avait un grand gardien Donnarumma. On va pas se mentir, au bout du moment, à partir du moment où il y avait 3-0, les Parisiens ont commencé à arrêter de jouer parce que voilà, on est quand même Parisiens, on n'aime pas infliger euh, des, des massacres euh, aux gens, on n'est pas là pour ça, on est quand même là pour passer un petit bon moment. Eux, ils ont voulu montrer qu'ils savent jouer au foot, ils ont mis un petit but et là, on a commencé à sévir. Là, on leur a dit, bon voilà, on va vous mettre 4-1. comme ça, vous allez pouvoir aller au bois de Boulogne, faire ce que vous savez faire le mieux, les Belges, c'est-à-dire perdre tout le temps. Euh, face à la France Dans toutes les compétitions Dans tout Même le domino Les Belges ont des frappes. Vous êtes nuls. Je comprends pas Vous envoyez des équipes comme Bruges en Ligue des Champions Pour qu'ils viennent se manger des catins Non mais concentrez-vous hein? Vous allez me dire Ouais voilà tu es content d'une victoire de catins T'es content de je sais pas quoi C'est Bruges Ouais c'est Bruges On les frappe C'est la logique des choses Une logique qui a été respectée et avec laquelle nous allons bien rigoler pendant quelques quelques jours parce que là le Paris Saint-Germain on va pas se mentir après chaque euh, match de Ligue des Champions il commence à nous montrer que voilà ils en ont rien à foutre un petit peu du foot mais bon là ce soir on est content on a vu du bon match euh, je suis un petit peu triste pour Kipembe parce que là euh, quand il est là le Paris Saint-Germain est un petit peu en difficulté quand il n'est pas là on réalise des matchs beaucoup plus qualitatifs. Verratti, indispensable. Mbappé, indispensable. Messi, indispensable. Et bien sûr, Neymar, indispensable. J'espère que tu vas revenir en pleine forme pour les, les phases finales de la Ligue des Champions. Et qu'on va pouvoir faire une chose assez exceptionnelle cette année. En tout cas, à vie parisien depuis le début. Et ça ne bougera pas. Dans tous les cas, on fracasse. Toutes les équipes qui viennent, hein, on ne perd pas à domicile. Voilà, à l'extérieur, on est un petit peu plus euh, compliqué, mais à domicile, on ne perd pas. Et là, on ne va pas se mentir que ce soir, Pochettino, ce qu'il a proposé, l'équipe, ce qu'elle a proposé, c'était plutôt pas mal. On attend de voir la suite.